Yo, en ce moment, Kray Samuel, yo fait la jol avec d'autres amis alors que c'est des jeunes qui voulaient aider les jeunes, même personnages et même grands monde. Et yo fait une réunion avec les, les, gros, les gros têtes là, hein? et yo a dit que mettez les en prison, et yo te d'accord, une réunion là avec yo. Les jours pour à la chambre de métier, y'a ka voir la loi, quest que Parce qu'il ne veut pas rien pour les jeunes. Même les lui en nous veut pas rien pour nous. Parce que pourquoi y'a mettez les jeunes en prison Ils n'ont pas fait rien. Et il a pas de monde qui a cassé. pas de monde qui du feu. Au contraire, il ka jeunes, fais ça, nous, nous, à fait, faites bien. Parce qu'elle ne veut pas prendre vaccin. Et malgré ça, ils a dit, yo, fais ça bien. ils ne pas mettre en prison. Ils ne pas défendre. Où sont les élus? Moi, maman, Kray Samuel, ka dit, a dit, ces jeunes n'ont pas fait rien pour mettre en prison. Ceux qui méritent rien en prison, pas en prison. Ils ont permis Guadeloupéens. Ils ont permis. Et nous, c'est l'État français. Et là, nous bat, nous bat pour nous arriver à nous, nous nous ne pas prendre le vaccin. Les gens font ça, c'est pour punir les jeunes. Pourquoi ils ont contre les jeunes Alors, ils ont des gens, ils ont des gens ont des gens. Et pourquoi ça qu'a fait C'est eux des qui peuvent défendre les gens et les gens qui ont des dangers. Alors, arrangez les gens pour autres. aider eux et faire eux sortir en prison. Moi, maman, c'est Samuel, parce qu'ils pour tous les méchants, là. tous les méchants des